tout le monde, c'est Winman, content avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, on va parler du cannabis que Zuzukana a fait pousser. Donc, on parle ici du Cloud Walker. Écoutez, toujours un plaisir de vous voir. Euh, un gros salut à Zuzu Je voulais euh, féliciter Zuzukana pour ses 1 348 000 visionnements. 2 000 visionnements de moins que Winman. Donc euh, j'ai l'impression que la semaine prochaine, Zuzukana va être le roi incontesté du cannabis au Québec. Et oui, et oui, il va, uh, Winman va être détrôné à 1 350 000 pour Winman. Et pour Zuzukana, là, 1 348 000. Visionnement. Zuzukana a le, voie, le vent dans les voiles. Donc, euh, félicitations, Zuzou. Euh, félicitations. Cloud Walker, euh, déjà là, on part mal. Ça part mal avec Zuzukana. Euh, rencontre encore agréable, encore agréable. Euh, mais là encore, ça n'a pas fonctionné. Euh, le message que j'essaie de, de passer à Zuzukana. Euh, on parle ici de mélanger deux phénotypes dans le même contenant. Écoutez, écoutez, Zuzukana m'a remis trois phénotypes. Je m'attendais à avoir trois contenants. Il m'en remet deux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe donc, euh, j'ai eu euh, le Cloudwalker numéro 3 ici, que je vais vous faire dans une autre vidéo. Pourquoi? Parce que le Cloudwalker numéro 3, euh, c'est un Walker que j'ai fait pousser moi-même. Zuzukana m'a donné un clone de ce phénotype-là, sans même savoir ce que ça allait donner comme résultat. Euh, Lorsqu'il m'a donné un clone, Zuzukana est en train de faire fleurir sa grosse sa canopie sa culture. Donc pendant que sa grow était en floraison, euh, il m'a donné un clone euh, de Cloud Walker. Et ça, ça donne que c'est le phénotype numéro 3. Aujourd'hui, on va parler du phénotype numéro 1 et 2 qui sont mélangés à l'intérieur. Euh, je suis pas capable de voir la différence entre les cocottes, donc j'imagine, ben pas j'imagine. Les deux phénotypes se ressemblent énormément. Énormément. Donc, euh, Cloud Walker, c'est des graines de cannabis que Zuzukana s'est procuré chez Greenhouse Seed. On connaît Greenhouse Seed. Greenhouse Seed, c'est une très grosse compagnie de graines de cannabis qui font euh, beaucoup de travail pour trouver des variétés de cannabis qui n'ont pas été croisées. Euh, ils vont dans d'autres pays, ils vont dans des montagnes, ils vont dans des endroits là, que c'est pas évident à aller finalement. Euh, ils, ils prennent des bateaux, des, des, ils traversent des rivières, ce pas des jokes, euh, on peut regarder ça sur YouTube, là, euh, des vidéos de Green House Seed. Et puis quand on trouve là, des variétés de cannabis qui n'ont pas été croisées, que ce pas des hybrides comme 95-98% de tous les cannabis sur le marché, on appelle ça un land race. Je ne vais pas me tromper. Ça fait longtemps pas checké ça. C'est land race. L-I-N-D. Land race. On va aller voir ça tout de suite pour être sûr. Donc, Green r c'est des spécialistes. Ils ont une très grande banque de graines de cannabis. C'est Land race. l a n d i a c e donc vraiment, une, ça, c'est des variétés qui n'ont pas été croisées, qui ont été vraiment trouvées dans la nature. Puis c'est à partir de ces plantes-là qu'on a commencé à faire des croisements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve là, des, des, des, une quantité infinie euh, de croisements là, euh, de plantes de cannabis. Le Cloud Walker, euh, ça a été croisé justement. Euh, mais ça a été croisé justement avec une plante Land Race. Uh, Greenhouse Seed ont utilisé une plante, le Punta Roja. Punta Roja, qu'on peut retrouver sur uh, Leafly. On peut voir la description. C'est une plante de cannabis qui a été tr trouvée en Colombie. Donc euh, qui a été trouvée en Colombie et qui a été très populaire dans les années 70 et 80. Et le punto Rojo, Punto Rojo ici, Punto Roja, c'est la même chose. Quand on cherche un peu, là, on peut voir que c'est la même chose. Ben n'oubliez pas que le Punto Roja, ça a été utilisé pour faire la Cloud Walker. Il faut me suivre. Il faut me suivre. Là. Il faut me suivre. Je sais qu'il y en a qui ne suivent pas exactement tout le temps dans la vidéo. Euh, donc, le Punto Rojo, Punto Roja, a été utilisé pour faire la Cloud Walker, un Land Race, une plante original qui n'a pas été croisé, trouvé en Colombie. Mais cette plante-là a été croisée avec quoi On veut savoir avec quoi ça a été croisé pour obtenir le Cloud Walker. Mais c'est avec du Mendo Breath. Euh, Mendo... On va continuer la vidéo. Après 5 minutes 50, on continue la vidéo. Donc, ça va bien, ça va bien. Il n'y a eu aucun dégât. Le contenant du Cloud Walker était scellé fermé donc le Mendo Brett Mendo euh, on va aller voir ce que c'est le Mendo Brett on, on, on peut retrouver oh on n'a pas trouvé on n'a pas ouvert toutes les fenêtres on n'était pas bien préparé ici chez Winman. donc le Mendo Brett on lâche pas on lâche pas non on lâche on lâche ça va pas bien mais on continue la vidéo le Mendo Brett on va trouver ça sur les flics. et puis, euh, on va trouver ça sur les flics dans le Mendo Bread, croyez-le ou non, il y a du Mendo Chino Purps, croyez-le ou non. Mais je vais juste vous le trouver pour être euh, très précis. Donc, euh, ça goûte quoi? On va, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne, il est très beau. Très beau, beaucoup de tricônes. Euh, vraiment plus beau que le phénotype numéro 3. Donc, ce que je suis en train de faire pousser, euh, les cocottes sont vraiment plus grosses dans le phénotype numéro 3. Le phénotype numéro 1 et 2, les cocottes sont vraiment plus petites. Beaucoup, beaucoup plus de trichomes, plus goûteux aussi. Donc, plus goûteux, ça ce qui veut dire plus de terpènes. Le terpène, c'est quoi? C'est des huiles naturelles, Dans cachées dans les... Trichomes, Les terpènes, c'est des huiles naturelles cachées dans les trichomes. Donc le Mendo qu'on a utilisé avec le Punto Rujo. Punto Ruja. Le Mendobret, eh bien, c'est du OG Kobe. C'est quoi du OG Kobe? C'est du OG Kush Bret. OG bread, Mélangé avec du Mendo Montage. Là, on va juste aller voir c'est quoi le Mendo Montage. Je sais qu'on commence à aller loin, mais quand même. Dans le Mendo Montage, il y a du Mendo Purps. OK? C'est juste le Mendo Purps mélangé avec cristal Locomotive. Incroyable. Donc, je sais que c'est loin le Mendo Purps. Et puis je peux vous dire tout de suite, dans le Cloud Walker, il n'y a aucun goût de Mendo Purps. Euh, je vais vous dire tout de suite que ça goûte. Ça goûte vraiment à les ananas. Euh, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment beau. Je vous montre ça immédiatement. Donc, on est avec le Cloud Walker de Zuzukana. Le phénotype 1 et 2 qui ont été mélangés ensemble. Mais il n'y a pas de différence vraiment. Là, euh, je ne suis pas capable de comparer là, une cocotte ou un autre. qui sont vraiment, vraiment très, très similaires. C'est vraiment une génétique stable, comme on dit. Euh, vous allez voir la différence, j'ai mis à côté des cocottes du phénotype numéro 3. Le phénotype numéro 3 de Zuzukana. Et c'est cette plante-là que je suis en train de faire de pousser. Donc, mes cocottes seraient supposées ressembler à celle-ci. Donc, vraiment moins belle, le phénotype numéro 3. Vraiment moins beau, là. Euh, regardez ça, le numéro 3. Et voici... C'est pas évident comme ça la caméra là. Mais moi je peux vous le dire qu'il y a une grosse différence. Même. J'exagère même pas en passant. C'est ça le pire là. Euh... Ça, c'est le 3. Il est brillant en milieu, mais quand même ici, là, c'est beaucoup plus de brillant. Puis le 1 et le 2, ils goûtent beaucoup plus. Ok, jean un. immédiatement. De retour avec le Cloud Walker Phénotype 1 et 2 de Zuzukana. Je l'ai grainé. Ça sent beaucoup plus fort quand on graine. Écoutez, ça goûte vraiment l'ananas, euh, l'ananas surette, l'ananas qui fermente. C'est vraiment très, très fort. Carrément un Pineapple d'express, mais très, très prononcé. Vraiment prononcé. Pour l'occasion, on va utiliser un cot en verre. Je vous recommande vraiment d'utiliser des cotes en verre pour avoir le plus le, le goût possible du cannabis. Euh, ah, je vous entends, je vous entends, oui, oui, on va vapoter. On va vapoter pour goûter encore plus le cannabis sans la combustion du papier, sans qu'on puisse brûler le papier. On sait que vaporiser, c'est euh, de la vapeur. Hein? Il n'y a pas de de feu. Cloud Walker, The Greenhouse Seed, vraiment très beau cannabis. Quand on regarde les photos sur le site de Greenhouse Seed, on peut voir que les dernières variétés qu'ils ont créées, vraiment beaucoup plus beaux pour les yeux. Euh, plus de trichomes, vraiment très attrayants, euh, les photos. Vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner mon GMO Animal Cookie. Je vais en donner un exemplaire. À Zuzucana, je vais lui donner aussi du Doji. J'ai l'impression que ces deux produits-là, le Doji, le GMO Animal Cookie que je fais pousser, ça va être quelque chose de différent. Euh, vraiment hâte de voir sa réaction quand je vais lui donner ces deux produits-là. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Zuzukana. Euh, fait pousser du cannabis avec de très bonnes génétiques. Euh, utilise différentes façons pour faire pousser son cannabis. Et différentes façons pour protéger ces plantes. J'ai, vous avez vu les vidéos de Winman avec mes deux prédateurs pour tuer les trips. Ben, écoutez, <rire> Zuzukana a aussi un prédateur, mais c'est pas le même que Winman. J'ai les pris en note, euh, en anglais, Rove Beetles. Et puis en français, là, Staphylin, Staphylin, Staphylinus, Staphylinus, Staphylin. Wow, c'est euh, à un autre niveau, c'est à un autre niveau, euh, écoute, l'insecte arrive devant toi, il lève sa queue par en arrière, tu penses que c'est un scorpion, puis il n'utilise pas pantoute sa queue en arrière, je pense que c'est ses pattes d'en avant, c'était fourré bien raide man, euh, c'est une méchante affaire, méchante affaire, donc euh, chapeau, chapeau à Zuzucana, pour son prédateur vraiment agressif et euh, qui doit vraiment faire le travail en situation d'urgence. Santé-bonheur, comme dirait Mark Tatou, le chou de boucan, santé-bonheur. Merci Zouzou. Je trouve vraiment que c'est vraiment le petit côté, j'imagine, du ponto rojo qui ressort. <cười> côté Sativa. Euh, mais vraiment, côté Sativa euh, qui, qui nous donne un petit goût réveillé. Mais je vous le dis, je vous le dis, c'est quand même intéressant. Euh, on redescend un peu après. On redescend un peu après. On pourrait peut-être dire Sativa hybride. Alright? Donc. Euh, pas pire comme bosse, quand même. Euh, Cetiva hybride. C'est carrément ça. Donc ici, là, quand on regarde le Ponto jour ici, c'est le Cloud Walker. Il faut pas se tromper. On nous dit, là, fla, euh, saveur de fruits. Donc, euh, moi, je peux vous dire que le fruit, c'est vraiment l'ananas. J'ai pas l'impression qu'il y a trop, trop là, de de Mendo Bread dans ce phénomène-ci, je trouve vraiment là, que ça doit être sûrement le Ponto Rojo. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Ponto Rojo, moi je le connais pas, mais c'est un peu, là euh, avec ce que j'ai connu dernièrement euh, chez Winman, peut-être un mélange de Pineapple Express, et puis je sais pas si vous avez eu la chance de goûter au euh, Red Congo. Le Red Congo, euh, je pense que ça vient aussi de Greenhouse Seed. C'est un Land Race. Donc, c'est impossible que... Le Ponto Rougeau, c'est un Land Race. Le Red Congo, c'est un Land Race. Les deux viennent de Greenhouse Seed, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, c'est différent ces, ces variétés-là. C'est différent. Ça a un, un goût un peu spécial. Le, le Red Congo, c'est un abonné... Euh, abonné ami qui m'avait donné euh, un échantillon. Donc génétique vraiment euh, vraiment très très euh, très très belle pour les yeux, mais encore une fois, je trouve qu'il y a une grosse différence entre le phénotype 1 et 2 et le phénotype numéro 3. Donc le phénotype numéro 3, je trouve qui est ordinaire pour les yeux. Et puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour moi le finatif numéro 3. Les cocottes sont beaucoup plus grosses que le numéro 1 et 2. Vraiment petite cocotte, je l'ai dit tantôt. Euh, ça bosse, ça bosse quand même. C'est pas, euh, comme je te dis, c'est un sativa, mais qui, qui te ramène euh, un sativa hybride. Zuzukana qui fait pousser maintenant du euh, prince de Perse. Hein? Persian, Pers Prince, exactement, je pense que c'est ça. Donc encore des nouvelles variétés. Et puis, euh, vous pouvez aussi lui suggérer d'autres variétés. Il, il nous offre euh, un choix de graines de cannabis et c'est à vous de choisir la prochaine, gros. Euh, je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'il a déjà fait ses choix. Mais écoutez, merci encore à Zuzukana. Euh, présentement, le Cloud Walker est peut-être moins beau que le King Juice. Je sais que le King Juice a été euh, très apprécié euh, par Zuzukana, par Winman, par aussi les amis de, de, de, de Winman. Euh, mais le Cloud Walker est peut-être meilleur euh, au goût, mais mon préféré. Et sans contester, le Chemical Bride que Zuzukana a fait pousser. Euh, le Chemical Bride, euh, c'était vraiment euh, pas un goût de, de, de, de couche. Euh, je veux pas dire goût de raisin parce que j'aime pas le goût fruité du tout. Mais c'était comme euh, un peu un goût de couche raisin ultra léger raisin, ça coûte même pas le raisin, c'est euh, un mélange de couches raisin très très léger, mais c'était quand même très bien. Claude Walker, mon homme, je vais tout te fumer ça comme un grand garçon. Un gros merci encore une fois. Et euh, dans l'avenir, ça va être à, à Winman là, à donner euh, des super variétés à Zuzu. Je suis gelé bien rade, je suis aussi fatigué, mais euh, je le félicite aussi Zuzu Canon, non seulement... Pour le 1 348 000 abonnés qui va bientôt me battre. Mais pour euh, depuis déjà une semaine, Kana a arrêté de fumer le tabac. Donc, euh, je pense vraiment qu'il veut devenir le plus québécois possible et ne plus mettre de tabac dans ses joints. Donc, euh, on donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire. Vous, est-ce que vous achetez vos graines de cannabis chez Greenhouse Seed Où achetez-vous vos graines de cannabis euh, Winman a acheté ses graines de cannabis chez Ripper Seed, Barnes Farm, Dynafem. Dernièrement, j'ai fait un achat chez une nouvelle marque. J'ai été un petit peu... Euh... Je me suis fait avoir par la photo. Je vais voir ce que ça donne. Elevate. Elevate. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, j'attends aussi par la poste. In-house génétique. Donc, vraiment de, de grosses compagnies. Donc, dites-moi, vous, est-ce que vous achetez vos graines de cannabis euh, à des endroits connus ou des endroits moins connus. qui sont dans les commentaires. Merci encore à Zuzukana. Allez vous abonner à sa chaîne. Allez regarder des vidéos. Un champion de la pousse. Un français. Un gentil garçon. Ciao. À la prochaine. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Alright, gang. Euh, C'est le temps de vaporiser. Euh, j'ai mis ça à 399. 400. 400. Tout va bien avec mon euh, Mighty. Euh, je l'aime beaucoup. La seule chose qui a euh, de pas correct, c'est que la lumière ici, d'après moi, il y a une petite lumière LED là, qui, est, qui est éteinte, finalement. Euh, il faut vraiment que je l'incline pour voir... Euh, à quelle température qui est rendu. Euh, C'est sûr que quand il va atteindre le 400, il va vibrer. Mais si je veux euh, l'ajuster puis descendre à 350 ou quoi que ce soit, pour vraiment je l'incline pour euh, pouvoir voir la lumière qui indique le, la température. Donc euh, on est rendu là à 300, 300 quelques. Ça va bientôt vibrer. 160 je crois donc ça monte ça monte à 400 on va pouvoir rassembler beaucoup beaucoup beaucoup de terpènes on sait que chacune des terpènes ils sont vaporisés à différentes températures que ce soit la myrcène la limonène ça goûte vraiment différent ça goûte vraiment différent. <coughs> Et puis, conjoint, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, c'est le même cannabis, puis ça goûte pas pareil. Donc, ce qui sort de ma bouche, c'est <coughs> vraiment de la vapeur. C'est pas de la boucane. Et puis, euh, je suis pas un spécialiste de de vaporiser, mais si je ne me trompe pas, il faut aspirer euh, pas fort, mais longtemps. Limonène. Limonène. Tout à l'heure, avec le joint, on parlait de ananas. Euh... Après la troisième part, c'est sûr que le goût euh, est différent. Euh, c'est sûr qu'on a pris des terpènes, <coughs> on a pris euh, des cannabinoïdes, cannabinoïdes ça n'a pas rapport sur le goût, mais euh, c'est sûr qu'à force d'aspirer de, de, de, et puis de chauffer le cannabis, ben, on, le goût change, les terpènes euh, en a moins. Écoutez, ça m'a pris un an avant de faire le move. <coughs> J'ai encore un gars de joint. <coughs> J'ai encore un gars de joint. Euh, je vous suggère pas d'acheter cette machine-là qui est quand même assez dispendieuse. Mais il faut essayer la vaporisation. Il faut essayer ça. Euh, meilleure façon de passer le cannabis que vous n'aimez pas. Moi, il y a deux façons que je passe le cannabis que j'aime n'aime pas. Euh, je le fais en vaporisant. Des fois, ça passe. Ou sinon, je fais du H. Euh, quand je mets mon cannabis ici, ça, c'est le cannabis que je trouve moyen. Mais euh, quand que le cannabis n'est pas bon, je l'essaie en le vaporisant ou sinon, je me fais du H. Donc, merci encore à Zuzu Cana pour euh, Cloud Walker, Limonène, Ananas, les tropiques. Donc, merci encore. Et puis, euh, tous ceux qui font pousser du cannabis, je vous suggère fortement euh, des graines de cannabis haut de gamme. All right. Faut, faut, faut dépenser si on paye 20$ pour une graine de cannabis et puis que ça nous donne un produit euh, qu'on aime beaucoup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? Peace! Et puis on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo.